Salut, c'est la suite de la vidéo sur les wavefolders. Si vous n'avez pas vu la première, je vous conseille de le faire maintenant, le lien est dans la description. Comme ça, tout ce que je vais faire ici vous semblera déjà familier. La fois passée, donc, on a utilisé ce wavefolder-ci, le Synthrotech Fold, pour vous montrer ce que faisait un wavefolder, explorer les paramètres essentiels, et aussi voir ce que ça donnait quand on jouait sur l'amplitude et l'offset de l'onde entrante. Fort de tout cela, nous allons maintenant comparer différents modèles de wavefolder pour voir leurs différences de son et leurs différences de fonctionnalité. Par fonctionnalité, euh, j'entends euh, quels paramètres ils proposent. Donc le patch là, il est expliqué dans la première partie et tout ce que nous allons faire, du moins dans un premier temps, c'est euh, débrancher l'entrée et la sortie de ce wavefolder pour utiliser un wavefolder différent. Voilà. Et on va pas toucher au reste euh, tant qu'on n'y sera pas obligé. Alors on va commencer par le Serge. Enfin la marque c'est euh, Random Source, mais ils ont vraiment engagé le Serge Van peepers et enfin le Serge des modules Serge pour réaliser la version Aurora. il y a trois modules en un ça c'est un simple amplificateur et comme on a vu tout à l'heure un amplificateur dans un patch de wave folding ça peut venir à point ça c'est un wave folder euh, normal et ça c'est un wave folder anormal on, on le verra ensuite mais commençons par le wave folder normal l'entrée la sortie un casque sur la tête c'est plus prudent hein alors ici, on n'a qu'un contrôle. Le bouton Fold, qui est la même chose que la tirette qu'on utilisait sur le Synthrotech, ça commande l'amplification interne, c'est-à-dire la quantité de folding qui résultera de cette amplification. Quand je fais ça, Euh, J'arrive pas à compter combien il y a de plis, mais le nombre de plis est, est fixe, hein, on n'a pas de contrôle de ça. Si je dilate un petit peu la, la vue de l'oscilloscope, peut-être qu'on peut voir. Ça c'est 1, je crois qu'en quand ça revient ça compte toujours comme 1, 2, 3, ah bah ben voilà c'est fini. Ah c'est marrant, Allez, regardez, à la fin ça, ça replie un petit peu. <rire> Faudrait dézoomer pour voir. Ouais ok, d'accord. Sympa il, il, il a vraiment euh, un son euh, plus noble, je trouve. Il a plus de corps, plus de clarté, de consistance, de cohérence. Oui, voilà, consistance et cohérence, ça lui va bien. Alors maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de réglage d'offset, ou symétrie, comme on dit souvent avec les folders, qu'on ne peut pas rajouter un offset à l'onde en 30. Ce qui, vous vous souvenez, reviendrait au même. Hein Alors, voilà. je rajoute un offset, et qu'est-ce qui se passe ah, Rien du tout Extraordinaire alors pourquoi Je ne vois qu'une explication. Ils ont mis un filtre passe haut ou un circuit équivalent. Parce que c'est quoi un offset C'est une composante continue. Et c'est quoi une tension continue Une tension continue, c'est une fréquence de 0 Hz. Donc avec un passe haut, on annule tout offset, on recentre l'onde. Et clairement, il y a ça à l'entrée. On pourrait dire qu'il est euh, découplé pour ceux à qui ça dit quelque chose. Et pour les autres, on verra ça une autre fois. Alors, je trouvais ça un petit peu décevant, jusqu'à ce que je réalise qu'il a une autre entrée. Et que sur cette autre entrée, il n'y a pas de filtre. Et ici je peux rajouter tous les offsets que je veux. Pareil, si j'augmente l'amplification de l'onde entrante, cela revient strictement au même que de jouer sur le paramètre Fold. Hein. On a vu ça dans la vidéo précédente. Chose, mais j'ai plus de marge avec un amplificateur préalable donc ça c'est un truc intéressant pour beaucoup de wavefolders je crois. Et quand je dis plus de marge, je veux dire que je balaye une plage de réglage plus large. Ça n'a rien à voir avec une marge, on est limite en fait. Et alors j'ai découvert un autre truc en jouant avec euh, ces deux entrées. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les ondes carrées hein, ou les pulses Passer une onde carrée dans un wave folder, ça ne donne absolument rien pour les raisons que j'ai expliquées avant. Démonstration. Alors, je fold. Quoi que je fasse, le résultat sera toujours une onde carrée. Eh hein bien, regardez ce qui se passe quand je rentre mon onde carrée dans la première entrée. Il se passe. Quelque chose. C'est quand même un peu bizarre ce que ça fait. Qu'est-ce qui se passe si j'augmente la fréquence Si quelqu'un comprend ce qui se passe, euh, j'aimerais bien le savoir. Alors, j'ai dit qu'on allait jeter un œil à l'autre wave folder qui se situe ici en dessous. Et dans mon expérience, c'est bien d'amplifier un petit peu plus l'onde pour en tirer le maximum. C'est pourquoi je vais passer d'abord dans l'amplificateur. Bref on se teste ce wave-folder. À propos, j'ai pas touché au deuxième bouton là parce que c'est simplement un aténuverseur sur l'entrée CV. Et c'est pareil pour ce bouton-ci. On a un seul contrôle, c'est Fold. Vous pouvez constater sur l'oscilloscope qu'il réagit de manière asymétrique. Et donc c'est un wave folder qui a une courbe de réponse un petit peu particulière qui donne une couleur différente du premier plus classique. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute un offset Voilà, il a tendance à l'ignorer comme celui du dessus. Mais si j'entre dans la deuxième entrée, il l'ignore tout autant parce qu'à mon avis c'est l'amplificateur au-dessus qui bouffe l'offset. Il n'y a vraiment pas moyen. Il veut pas, il veut pas les offsets. Bon, il a une deuxième sortie. Sur laquelle c'est une courbe de réponse différente. Donc on a deux wavefolders en un. Voilà, ça c'était le Serge. Maintenant, je propose de s'écouter l'overfolder de VB Modular ou VBrasil. J'ai lu ces deux noms pour cette boîte. Alors ici, on a deux paramètres, enfin trois. Il y a le fameux paramètre symétrie qui est l'équivalent de l'Offset, là. Et puis, on a deux paramètres pour le, le folding. On a un qui s'appelle Fold et un qui s'appelle Over. C'est l'Over Folder. Donc, commençons par euh, ce paramètre-ci. qui se comporte comme un wavefolder classique mais qu'il ne fait qu'un seul pli, après quoi il, euh, il plafonne, et puis si vraiment on insiste, il commence à replier, et là il fait plusieurs plis apparemment, je vais essayer de le rendre bien symétrique pour commencer, hein. et puis là il plafonne de nouveau, donc c'est marrant comme coupe de réponse, hein. ça fait des vagues et puis du plat et puis de nouveau des vagues, et maintenant je vais revenir à... Espèce d'amplification unitaire, voilà, que fait le paramètre du haut Il folde aussi, mais lui il n'a pas de palier on dirait, bah, je vous dire, il se comporte plus comme un wave folder traditionnel, et quand on combine les deux, ça peut devenir très bruyant. Alors je ne sais pas s'il y a deux wavefolders l'un passant dans la sortie de l'autre, ou exactement comment les deux réponses se combinent. Mais ça peut devenir très tout plein d'harmoniques euh, très aiguës. Ah, là, il y a une méchanceté qui se passe, on dirait. Ah, et d'ailleurs, vers la fin, il réagit de manière asymétrique. Hein Je ne sais pas si vous entendez, comme il peut être crasseux, il y a un petit peu de, de souffle, de crachat, il, il est assez bruyant. C'est le plus sale des wavefolders que je possède et il est inimitable, irremplaçable, je dirais. Alors on n'a pas utilisé son paramètre symétrie, c'est parce que le bouton là il est pété, il ne marche plus, je ne sais pas pourquoi. Et donc quand je le tourne il ne se passe rien du tout. Alors évidemment ce que je pourrais faire c'est le contrôler en CV à l'aide d'un contrôleur externe comme ce bidule par exemple. Mais c'est même pas nécessaire puisque on a démontré qu'appliquer un offset à l'onde 30, ça revenait au même que faire varier la symétrie à l'intérieur du wave folder. Donc on va écouter comment il sonne en situation d'asymétrie. Ça, c'est lui, l'Overfolder, un de mes modules favoris. J'utilise comme un mélange de folder et de disto dans presque tous mes patches. Alors, le Dupfer, lui... Le A137-1, Wave Multiplier One, c'est une autre école, hein Vous connaissez les deux grandes écoles de synthèse, la Côte Est et la Côte Ouest La Côte Est, c'est la plus connue, Moog en est l'un des pionniers. Ce sont les synthétiseurs à synthèse soustractive qu'on a fini par munir de claviers et qu'on trouve aujourd'hui dans tous les magasins. J'ai parlé de la différence entre synthèse soustractive et additive dans la vidéo précédente. La Côte Ouest est essentiellement restée au stade du modulaire, le fer de lance de cette école était Bucla et leur type de synthèse faisait un grand usage des wave wavefolders. Une autre différence importante, entre ces deux écoles, c'est que la côte est avait une mentalité d'ingénieur plus obsessionnel on va dire, où un paramètre avait une action bien déterminée et si vous regardez le panneau d'un synthétiseur analogique avec tous ces boutons en général le chemin du signal est assez clair, l'action de chaque bouton est prévisible certains constructeurs ont réussi à rendre leur interface plus compliquée que d'autres mais dans l'ensemble on comprend ce que ça fait. La côte ouest c'est une autre approche, parfois on tourne un bouton ça change deux paramètres ou trois en même temps, on tourne un autre bouton ça change un peu la même chose que le premier mais pas tout à fait et tout ça est très organisé est très intéressant, c'est super pour les esprits créatifs, c'est pas super pour les gars comme moi qui aiment bien le contrôle et la prévisibilité, ça m'agace un petit peu, mais c'est une approche défendue par de nombreux adeptes que je respecte tout à fait d'un point de vue créatif. Bon, sauf quand ça sert d'excuse pour faire des modules mal foutus qui font n'importe quoi, mais c'est pas le cas ici. Celui-ci, c'est un très bon module et il sonne bien, il a des entrées CV sur chaque paramètre, simplement je suis pas la meilleure personne pour vous l'expliquer. Je vais essayer quand même. Bon, alors commençons par ce que je comprends et qui est identique à ce qu'on a déjà vu. Le niveau d'entrée, ça, ça je comprends. Le paramètre symétrique est identique à ce qu'on a vu précédemment. Et c'est le seul qui fait ce à quoi je m'attends. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure. Ça donne la même chose que d'appliquer un offset à l'onde 30. Mm -hmm. Jusqu'ici, tout va bien. C'est après que ça devient de la folie. On a un paramètre qui s'appelle multiple, un autre qui s'appelle folding level. Alors j'espérais naïvement que multiple ce soit le nombre de plis et folding level l'équivalent de la tirette ici ou de l'unique contrôle du serge qui est un peu le contrôle minimum qu'on attendait un wave folder. Mais c'est pas aussi simple et puis il y a le paramètre harmonics. On va voir ce qu'il fait aussi. Alors ma première constatation c'est qu'il est impossible de récupérer le même sinus qu'à l'entrée. Ce qui n'est pas grave en soi. Hein. Mais là je commence à folder. Oh bah jusqu'ici tout se passe d'une manière assez prévisible et c'est vraiment juste pour me faire chier hein, parce que j'ai testé avant la vidéo et j'étais incapable de reproduire le même comportement qu'avec un autre web folder et maintenant juste après vous avoir dit que j'y arrivais pas j'y arrive on va s'écouter ça en même temps ah. Est-ce que jouer sur l'amplification de l'onde avant le folder On revient au même Oui, oui. Donc ça, voilà, ça se comporte de manière tout à fait classique. Et ça s'appelle multiple, allez savoir pourquoi. Et maintenant, Folding Level. Donc clairement, ça a une action sur la courbe de réponse que je comprends à moitié et que je me sens incapable de vous expliquer. Le mieux que je puisse faire, c'est vous inviter à admirer l'impact sur la forme d'onde. Et une fois que ce paramètre-ci n'est plus à zéro, ici, ça fait plus tout à fait un truc normal. Regardez, sur ce réglage, regardez ce que j'obtiens. Une espèce d'overdrive, c'est vraiment... Une palette de timbres plus étendue peut-être que sur euh, les modules précédents. Alors euh, ce bouton harmonix, il fait quoi Dans ce cas-ci, il semblerait qu'il rende les sommets de mes crêtes la plus carrés, comme si les écrêtait, qui saturaient un peu. La forme est un peu plus complexe pour moi qui vois ça de près, mais c'est à peu près ça. Mais ça, c'est ce qu'il fait avec ce réglage-ci, parce que dans cette position-là, par exemple, il va faire quoi Que dalle Et dans celle-là... Oui, donc c'est ça. Il amplifie les plis jusqu'à aller les overdriver, les clipper ou en tout cas les aplatir au sommet. Voilà, il suffisait que je dise que j'y comprenais rien pour parvenir à vous l'expliquer. Ok, bon, joue un peu avec la symétrie et puis on passe à la suite. Et alors plutôt que de jouer avec le paramètre symétrie, je vais jouer avec l'offset de l'onde, parce que ça revient strictement au même, mais si on voit euh, l'onde originale en rouge ici se déplacer, peut-être qu'on comprendra un peu mieux ce qui se passe, c'est pas essentiel de comprendre, et ça tombe bien, parce que peut-être qu'on comprendra rien quand même, mais si on voit c'est tout à fait compréhensible en fait ce module Qu'est-ce que j'ai déblatéré sur Bucla tout à l'heure C'est pas du tout du Bucla, c'est du Bering C'est du Dupfer Il est bien, hein, franchement Si vous voulez un web folder pas cher, il est bien Le Fold n'est pas plus cher non plus, ceci dit hein. Eh hey, mais je viens de comprendre encore un truc là. En fait il y a deux manières de faire du wave folding, l'une plutôt attribuée à Bucla et l'autre à Serge. Celle de Serge, c'est de mettre le wave folder en série, c'est à dire qu'on ne va entendre que le signal wave C'est ce qu'on a fait avec ce wave folder Serge et c'est ce qu'on a fait avec le fold avant. Bucla en revanche utilise le wave folder en parallèle du signal original et le réglage dry wet se fait à l'intérieur du module. En tout cas ce qu'on voit sur le cioscope ressemble pas mal à ce que donne cette manière de faire. Donc le Serge c'est plutôt un Serge et le Dupfer, plutôt un Bucla. On trouve maintenant des wave folders qui offrent les deux. La toute dernière génération de wavefolders, celle de Your Analog et de l'Intelligel, propose les deux méthodes en un module. Il y a basiquement deux wavefolders en un, un de type Serge en série et un de type Bucla en parallèle. Sur l'intelligent, on peut faire un fondu enchaîné entre les deux. On peut même moduler ce fondu à des fréquences audio. Donc ça permet une nouvelle palette de sons très intéressante. Sur le your analog, il y a deux sorties, mais il y a pas de crossfader. Donc là, si on veut faire la même chose qu'avec l'intelligent, il faudrait utiliser un crossfader en plus. Le Cinetech Fold qu'on a utilisé dans la première vidéo, il serait plutôt série, sauf qu'il a un réglage dry wet dont j'ai pas parlé, qui s'appelle mix ici. Et ça ne lui donne pas les caractéristiques d'un là parce qu'il y a un petit twist que j'ai d'abord considéré comme une erreur de leur part, mais j'en suis plus si sûr. Et j'avais filmé un court segment là-dessus pour la première partie de la vidéo. Enfin la première vidéo de la série que j'avais pas intégré parce que je voulais rester en dessous de 20 minutes mais maintenant on en est à quoi la troisième vidéo si vous êtes encore là c'est que vous êtes accro donc je crois que je vais vous montrer ce que donne ce petit bouton et ensuite on enchaîne sur les, les wavefolders qui nous reste à voir ok il y a juste un bouton qu'on n'a pas vu c'est celui ci en dessous il s'appelle mix et en gros c'est une balance dry wet donc là on entend le signal entrant euh, inaltéré et là on entend uniquement la sortie du wavefolder et on peut doser entre les deux. C'est pas mal du tout. Ça permet de faire du processing en parallèle sans module supplémentaire. Maintenant, il y a un tout petit problème de malfoutage. Parce que vous vous souvenez, j'ai dit que souvent, les wavefolders inversaient l'onde. Regardez. Quand on mixe, bah, il y a un moment où on a une quasi-annulation. Voilà, là, on n'a plus que le signal original. Hein. Je vais le mettre au même niveau. Je remixe le wavefolder. Voilà, il y a un moment où il n'y a pratiquement plus rien. Si je le fais folder un peu plus, on va entendre en fait que les harmoniques vont rester pendant le mix, ou en tout cas se fondre naturellement, tandis que la fondamentale, la composante la plus grave, que vous n'entendez pas sur votre téléphone, je sais, va disparaître au milieu de la course du mix. Et puis, si on pousse le folding plus loin, à un moment... J'allais dire que ça ne fait plus beaucoup de différence, mais on entend quand même la composante la plus basse qui disparaît au milieu du mix. Et donc, bon... Ça j'appelle pas très charitablement un problème de malfoutage et peut-être que je me trompe parce que vous voyez, il n'y a pas d'entrée CV pour contrôler ce mix. Donc les concepteurs du module ne s'attendent pas à ce qu'on s'amuse à faire varier dynamiquement le mix. Je crois que c'est plutôt pour trouver un setting dont on est content et ne plus y toucher. Et dans ce cas-là, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir des settings dans lesquels la fondamentale disparaît. D'ailleurs, essayons de refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, jouer avec les deux tirettes là, mais en mixant un petit peu du signal original et on va obtenir des sonorités légèrement différentes. On va passer à l'endorphine euh, first Lui. Au début, je m'étais dit que j'allais pas faire les oscillateurs complexes munis d'un wave folder parce que, histoire de me limiter et de faire une vidéo pas trop longue, mais ça maintenant je m'en fous puisque j'ai coupé en deux vidéos et j'ai décidé de le passer en revue quand même parce que lui aussi il fait des choses euh, un peu spéciales, un peu. Lui, voilà. Lui, c'est un vrai à la bucla qui fait n'importe quoi. Ouais, je fais le pari d'encore dire ça, même si la première fois je me suis démenti dans la foulée. Euh, paf Alors. Euh, c'est plus simple hein, puisque on a besoin de moins de câbles. Tout ce que nous importe c'est la sortie du wavefolder qui est nourrie par l'oscillateur interne. Ceci c'est l'onde sinusoïdale venant de cet oscillateur interne juste pour la visualiser sur l'oscilloscope encore que dans mon expérience ça n'a plus beaucoup d'intérêt mais je pourrais changer d'avis en tout cas c'est là et ça c'est toujours pour la synchro de l'oscilloscope ça se base sur l'onde carrée. Ce wavefolder a des paramètres super bizarres, oserais je les appeler super bucla <rire> en tout cas là j'ai trouvé un réglage qui rendait une onde sinusoïdale identique à celle provenant de l'oscillateur et on a à trois paramètres. Le quatrième pote c'est juste un atténuverseur pour l'entrée CV de ce paramètre-ci. Les deux autres ont une entrée CV, mais si vous voulez une atténuation ou une inversion, il faudra utiliser un module externe comme l'A fois B plus C par exemple ou le 321. De toute façon ici on contrôle rien en CV, c'est juste pour décrire le module. Alors le premier paramètre s'appelle symétrie. Ces valeurs vont de even à odd, c'est-à-dire de pair à impair. C'est bizarre. Je pourrais comprendre qu'un paramètre qui s'appellerait harmonique par exemple aille de pair à impair parce qu'il y a les harmoniques paires, par par exemple, ici pour notre son à 65 Hz, les harmoniques paires seraient la deuxième, 130 Hz, la quatrième, 260, la sixième, etc. Et les harmoniques impaires seraient la troisième, 195, et puis la cinquième... Enfin bref, ici on a la symétrie qui est graduée, si on peut appeler ça comme ça, de paires à impaires. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et quand on change ce paramètre, regardez, ça ne crée pas un offset, ça déphase l'onde d'un quart de phase, on dirait au total. Hein ou une onde de phase l'oscillateur Avant, le wave folder, on dirait, puisque même l'onde en rouge, ici, est déphasée. Après, on a un paramètre qui s'appelle order, ordre et qui va de bas à haut. Bon, c'est curieux que j'ai dû le mettre sur high, haut, pour obtenir une onde qui n'avait pas l'air wavefoldée mais d'accord. Et puis, on a le paramètre further. Alors, écoutons ça. Oh, une onde sinusoïdale quasi sinusoïdale, me semble gratter un petit peu quand même, hein, mais bon, c'est plus ou moins sinusoïdal, d'accord. La symétrie, on a vu que à ce stade des choses ça n'a pas un effet. J'entends une légère déformation, elle se distingue à peine, mais il y a quelques harmoniques et je pense pas que c'est voulu, ça c'est plutôt dû au côté n'importe quoi des circuits. Maintenant changeons le paramètre order, d'accord? Alors ça, c'est ce qui me semble le plus proche d'un wave-folding, du paramètre qui s'appellerait par exemple « fold » sur un autre wave-folder. Ça a une courbe de réponse un peu particulière. Ok, Là, ça m'a l'air presque symétrique. Qu'est-ce qui se passe si on bouge le paramètre « symétrie ah. » Ok. Ça, ça « fold » juste davantage. Ça n'a rien à voir avec la symétrie. Et ça... Oh Regardez un petit peu. Ça, ça gère la quantité de pliage, ok Et on voit que en termes de symétrie, comme on l'appellerait sur un autre wavefolder, ou on l'appelle offset ici, parce que souvent on l'obtient par un offset préalable. Et malheureusement, on ne peut pas mettre d'offset sur cet oscillateur-ci, puisqu'on n'a pas accès au circuit entre l'oscillateur et le wavefolder. Mais bref, ceci, ça nous donne un folding, un pliage quasi-symétrique, hein, on dirait que c'est un peu décalé vers le haut, qui plie le haut un peu plus tôt que le bas. Ou plutôt, c'est décalé vers le bas, parce qu'on dirait que l'onde est en opposition par rapport à l'original. Mais peu importe. Ceci, c'est la quantité de pliage. Et ceci... Je suis désolé, hein, mais... Ils font les malins en appelant ça, je sais pas quoi, mais... C'est juste un fondu enchaîné. Ça. ça... J'en mettrais ma main à couper. J'en suis pas sûr, je peux pas le prouver, mais j'en mettrais ma main à couper. C'est la même chose que ceci. C'est une simple balance entre l'onde sinusoïdale originale et l'onde folder. Regardez, quel que soit le réglage là, ta -ta -la -ta -ta -ta, ça change rien. On voit toujours l'onde originale. Et là, si vous écoutez bien, à la moitié de la course, la fréquence fondamentale disparaît. Le 65 Hz du sinus original. Vous entendez Ouais. Vous manquez de base de toute façon sur vos parleurs de que hein okay, Je ne peux rien faire pour vous. Euh... Oui, c'est ça. Hein. Ça ressemble vachement avec euh, le même défaut, si on veut appeler ça comme ça, que ce module-ci, qui est que comme l'onde wavefoldée est inversée par rapport à l'onde originale, on dirait que c'est une caractéristique des wavefolders. Quand on fait un fondu, la fréquence fondamentale disparaît pour cause d'opposition de, de phase à 50-50. Et puis elle revient. Bon. Super. Voilà un réglage qui change pas grand-chose. Bon, et le troisième. Further, il fait quoi On va commencer avec euh, la vue sinusoïdale parce que regardez. Hey, hey. Il fait ça. On dirait que l'onde se fond progressivement en une autre. C'est peut-être un wave shaper. Il a tendance à plutôt inverser la polarité. Et ceci semble rajouter du folding des plis dans, dans l'onde qu'on vient de voir. Sauf que maintenant il n'y a plus d'inversion de polarité. Donc je ne sais pas exactement à quel niveau ceci agit. Vous voyez J'aurais tendance à dire que c'est un bête wave shaper avant le wave folder. Mais si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'en mode sinusoïdal, le wave folding introduit une inversion de polarité du moins il semblerait, c'est ce que j'entends là hein, à mi-course, alors qu'avec cette forme-ci, il n'en introduit pas. En tout cas, il semble pas en introduire. C'est super bizarre. Et en plus, là, sur une partie de leur course, on dirait qu'ils font la même chose. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle further, further euh... ça veut dire plus loin, euh, en effet ça va plus loin, hein. ce, euh, voilà, d'accord, ah, ça va encore plus loin, <rire> d'accord, ça sonne bien, hein. en tout cas, on peut dire ça, ça sonne bien, voilà, mais pour ce qui est de la compréhension, on est arrivé au bout de la mienne, si quelqu'un veut m'expliquer ce qui se passe, je suis ouvert aux vidéos réponses et si vous préférez tapoter parce que ça va plus vite j'épinglerai votre commentaire en vedette ça m'intéresse vraiment de savoir parce que maintenant on va passer à un autre module qui inclut un wave folder et je ne comprends pas tellement plus ce qu'il fait c'est le Zero Cost de Make Noise ça c'est plus qu'un oscillateur complexe ou bien c'est d'ailleurs pas un oscillateur complexe parce qu'il n'y a qu'un seul oscillateur me semble mais c'est une voie de synthé complète et c'est probablement l'un des rares synthés pré-câblés qui vous offre de la synthèse côte ouest donc à base d'un wave folder qui va rajouter des harmoniques à une onde au départ simple, encore qu'elle est déjà triangulaire il ne fait pas de sinus. Et puis il y a un LPG en sortie comme on a fait ici dans la première vidéo. C'est mon pote Nathan qui me l'a prêté, du One Man Band Orchestra, je vais mettre un lien dans la description et qui est aussi mon partenaire dans le duo NoSF, vers lequel je vais mettre un autre lien et maintenant je vais juste devoir bouger la caméra pendant ce temps-là, vous ne bougez pas et puis on va essayer de comprendre ce que fait ce truc, ok Alors ici on a l'onde triangulaire de l'oscillateur parce qu'il n'y a pas de sinus, qui vient tracer la ligne rouge sur l'oscilloscope qui est juste un repère et puis on a la sortie générale du synthé, qui Passe par le wave folder qui vient faire la trace verte et le gris récupère l'onde carrée toujours pour la synchro de l'oscilloscope. Nous avons ici un pote qui fait la balance entre le wave folder et l'onde triangulaire originale. Ici ils appellent ça overtone parce qu'un wave folder, oui, ça fait des harmoniques qu'on peut appeler overtone en anglais. Ça c'est l'onde triangulaire originale et ce qui est intéressant de constater, si on compare la forme verte à la forme rouge, c'est qu'il y a déjà un petit peu de wave shaping, ça la rend un peu plus arrondie, ça la rend un peu plus chaude je suppose, et je mettrai ça sur le compte du low pass gate qui bien couvert à fond, maintenant ne doit jamais être complètement ouvert. Le wave folder a deux paramètres, multiply, multiplication et overtone, harmonique, pour le moment les deux sont au minimum et donc ce qu'on obtient, c'est quelque chose d'un petit peu raplati, mais pas encore trop éloigné de l'onde originale. Essayons d'augmenter le paramètre de multiplication. Ceci et ceci, ce sont simplement des atténuateurs de CV. On va pas s'en occuper et montons maintenant l'amplification. On voit que ça se comporte comme un wave folder classique quasi symétrique, et on voit que les plis ont cette forme à moitié carré, à moitié arrondie, typique des distorsions Overdrive ou de la saturation de bande, qui lui donne un timbre particulièrement agréable. Je continue. Il a une sonorité assez compacte, un petit peu électrique comme ça, que j'aime bien. Et voyons ce que fait le paramètre overtone harmonique, qui a euh, quatre graduations. Odd, qui veut dire impair, euh, deux points d'exclamation à l'envers, d'accord Even, qui veut dire pair, et deux points d'exclamation à l'endroit. Je ne sais pas si c'est des Espagnols qui ont fait ce module. Alors voyons ce que ça donne. Oh, on dirait que ça diminue, mais il faut le dire. Là, ça commence à grésiller et on voit comme des pointes, hein, des, des accidents, des clics-cycliques, dirons-nous. C'est intéressant parce qu'à ce stade, regardez, quoi que je fasse ici, ça ne change plus grand-chose. J'essaie de comprendre ce que fait le paramètre Overtone, mais... Honnêtement, si quelqu'un comprend, je veux bien qu'il me l'explique. Alors c'est un petit synthé sympa, le No Cost, enfin le Zero Cost. C'est Nathan qui l'appelle No Cost. Et lui, il en tire des petits sons de balles magiques, caoutchouteuses, comme ça, boing boing, qui sont très sympas, et je vous invite à aller écouter ces albums qui sont liés en description. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Wavefolder Eh bien, j'ai eu le Troglodito, Brolo Brolotripo... De... Celui-là, là, ce qui était pas mal, c'est que c'était un triple wave folder, un wave folder à trois étages. On avait donc trois wavefolders relativement simples en série, et on pouvait l'utiliser comme trois petits wavefolders ou un gros wave folder ou n'importe quelle combinaison. Je m'en suis séparé parce qu'en termes de son, je trouvais qu'il sonnait un petit peu comme le Serge, mais en moins bien. Et puis, je le trouvais pas simple à utiliser. Bon, à sa décharge, c'était peut-être simplement dû au fait que je débutais en wavefolding et que j'avais pas encore ce super oscilloscope. C'est bien quand on apprend une nouvelle forme de wave shaping de voir ce qu'on fait pour un peu comprendre ce qui se passe. C'était pas le cas, à donc peut-être que je suis un peu injuste en disant qu'il était compliqué, je ne peux plus vérifier ça maintenant. Sinon, c'est impossible de les passer tous en revue, j'aimerais bien essayer un de nouveau le analog ou le Pittsburgh par exemple, qui sont des doubles wavefolders avec deux sorties offrant deux courbes de réponse un peu différentes. On dit qu'ils sont stéréo, ça reste à voir, en tout cas ils sont deux canaux, ça c'est sûr. Et alors j'ai essayé ceci, ça c'est très sympa, mais c'est pas un wavefolder, même si ça s'appelle wavefolder. C'est le D, c'est... Euh... C'est un super wave shaper qui permet de faire des choses très dynamiques, euh, stéréo dans une certaine mesure et avec certains réglages en effet, il fait un ou deux plis à la wave folder mais d'abord il en fait pas plus et puis c'est pas un wave folder, il s'utilise pas comme tel, il fonctionne pas comme ça, je le déconseille pas pour autant hein, mais ne le prenez pas pour ce n'est pas. Voilà, maintenant vous savez tout sur les wavefolders enfin peut-être pas tout ce qu'il y a à savoir mais en tout cas tout ce que j'en sais, il y aura encore une ou deux vidéos basiques comme celle-ci avant de s'éclater à faire des trucs plus barrés, la raison en est que vous voyez c'est un petit peu comme la cuisine avant d'apprendre à faire des plats élaborés, on apprend à faire une sauce machin, euh, la différence entre mijoter, blanchir tout ça tout ça, ici c'est pareil, je montre des trucs de base pour que tout le monde puisse suivre la suite mais la fois prochaine on fera récréation parce que j'ai besoin d'une pause, on fera les cons avec le mat en s'amusant à l'utiliser pour ce pourquoi il n'est pas c'est-à-dire pas le modulateur complexe qu'il est, mais plutôt un gros oscillateur à pioupiou pour bien faire chier les voisins. Abonnez-vous donc pour ne pas manquer ça. Et d'ici là, ben, bah, moi je me casse parce que j'ai encore toute cette bordellerie de vidéo à monter. À la prochaine. Ah ouais, et puis je vous souhaite de faire beaucoup de bruit quand même. hein.